Récemment, dans une consultation, une femme m'a dit « J'ai l'impression que mon mec, il aime pas les prélits, j'ai l'impression que ça le saoule. Lui, il a juste envie de m'attraper les seins, de m'attraper les fesses et pff, comme en train d'aller direct à la pénétration. Mais moi, j'en ai marre, j'ai envie de tendresse, j'ai envie de câlin, j'ai envie de partage, j'ai envie de connexion. Ça ne va pas du tout, cette manière de faire l'amour. Qu'est-ce que je peux faire ?» Il y a tellement de trucs à démêler dans ce qu'elle m'a dit. La première chose c'est, est-ce que tu es sûr qu'il n'aime pas les prélits Est-ce que tu lui as demandé Est-ce que tu lui as demandé de te faire des caresses, de t'embrasser ici, de t'embrasser là Non Ah Est-ce que tu penses qu'il serait ouvert si tu lui disais, « Ah chérie, j'ai envie que tu m'embrasses entre les cuisses, j'ai envie que tu embrasses mon ventre, j'ai envie que tu me caresses. » La poitrine, la gorge, puis la nuque, puis le visage. Je n'ai jamais pensé à lui dire ça comme ça. Ah C'est-à-dire que souvent, si on n'a pas le même mode opératoire, si lui, en effet, bah, ça lui convient de juste pour faire ligne droite, il n'a pas l'impression de faire quelque chose qui ne va pas. Si on lui dit pas, moi j'aimerais différemment. Et parfois, on dit « j'aime pas quand tu fais ça, ça me saoule », mais on ne dit pas forcément ce dont on a envie. Donc, première chose à vérifier. Est-ce que je lui ai vraiment demandé ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin Si je ne lui ai pas demandé, faisons l'expérience. Et toujours dire dans le positif, précisément « j'ai envie de… » plutôt que de dire « tu vas trop vite à la pénétration, c'est trop rapide, ça ne me plaît pas. » donc donnons-lui la possibilité de nous retrouver en fait dans ce moment-là. OK. Et deuxième chose, si bah vraiment lui son truc c'est que d'aller droit au but. Je pense que si on choisit d'être en couple avec quelqu'un qui a une approche différente de la sexualité, on a besoin quand même de choisir de se retrouver à un moment. C'est-à-dire que si c'est à chaque fois vous qui va bah, accepter d'ouvrir les jambes, de vous laisser être pénétré quand vous n'êtes pas prête, vous n'en avez pas envie. Et c'est tout le temps lui qui a un peu la manière dont il a envie. Et ça peut être dans l'autre sens. Hein. Je dis lui et elle, juste parce que dans nos conditionnements sociétaux, ça a tendance à être les femmes qui se soumettent. Mais ça peut aller dans les deux sens, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que si on a envie d'être en couple avec quelqu'un, on a besoin de chercher à se comprendre l'un l'autre. De quoi est-ce que toi tu as envie Ok, moi j'aime faire comme ça, mais par parfois on fait comme ça et je vais apprendre à chercher à comprendre ce que tu aimes. Je pense que si on est dans une relation où même après avoir essayé de discuter, peut-être même on va voir un sexothérapeute si la discussion est trop difficile et que l'autre dit, bah non, moi j'ai envie que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça, Bah peut-être que c'est juste pas la bonne personne pour nous. On a besoin d'une relation dans laquelle on existe pleinement. Mais honnêtement, dans mon expérience, la grande majorité des partenaires ont envie que vous existiez dans la relation et ont envie d'apprendre à vous retrouver. Donc, mon conseil vraiment numéro 1, c'est communiquer. Plus, plus, plus, dites ce dont vous avez envie. Et il ne faut pas dire juste en dehors des moments. Dites-le sur le moment. Sinon c'est ça marche pas aussi bien. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo si ça vous a inspiré. Si vous aussi vous avez des difficultés à vous retrouver dans le rythme et abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt.